Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Shenbox. Rendez-vous sur www.shenbox.fr et profitez de 5% de remise avec le code evals 5 Et petite surprise en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans l'ouverture d'Arsenal Mystérieux chapitre 1. Alors il y a quelques trucs intéressants, notamment du Naturia, du Sabrix, si je dis pas de bêtises, les 2 trois autres trucs sympas. Mais euh, il y a des nouvelles éditions pour le magicien sombre, pour le dragon blanc aux yeux bleus. Ce genre de choses. Donc ça peut être ma foi intéressant. Alors j'ai cinq boîtes. Mais avant qu'on ouvre <rire> ces cinq boîtes, il faut que je vous parle du coup de mon partenaire, chainbox.fr, du coup, qui m'a euh, gentiment donné une nouvelle boîte. Euh, en plus, euh, je préfère être transparent et vous le dire. Donc voilà, et vous pouvez du coup profiter avec le code EVALS5 de 5% de réduction sur le site chainbox.fr hors précommande. Euh, donc n'hésitez pas pour faire vos achats, Yu-Gi-Oh! ou autre, même si c'est principalement du qu qu 99, 99, 99 yu qu'elle vend, c'est 99,999% de Yu-Gi-Oh! Alors, ch ch ch le chat s'enjaille. Euh, du coup, on va en mettre une de côté, on verra après pourquoi. Et euh, la laquelle, laquelle on met de côté Allez, celle qui est au milieu au fond. On met celle qui est au milieu au fond. Et du coup on va s'ouvrir 4 boîtes. On va 4 boîtes arsenal mystérieux. Et du coup, oh là, le câble qui se casse en la gueule, parce que je mets mon portable en charge en même temps. Pour... Oh putain, il y a tout qui, qui bouge, voilà. Alors déjà sur le packaging, qu'est-ce qu'on peut dire Bah c'est très vert, en même temps c'est pour du Naturia, et il y a surtout des dés euh, assez intéressants à attraper. Euh, alors c'est pas les Pokémon, bien hein, évidemment c'est des dés qu'il faut réussir à attraper. Alors comment s'ouvre cette boîte Est-ce qu'ils ont mis... Ouais, il y a un petit scellé. Il y a un petit scellé, et je pas de quoi l'ouvrir, je reviens. Parce qu'en vrai, les boîtes sont jolies, mais euh... enfin, les conserver c'est pas tellement utile pour le coup, puisque ben il y a le creux au milieu. Donc elles sont composées du coup d'un dé. Alors on leur commence avec Donc, notre premier dé. On va faire les boîtes par terre, on s'en fout. Oh Alors ça c'est intéressant, un petit prospectus. Oh putain Alors du dragon. Oh, je suis désolé, <rire> j'ai pas vu le guerre, là. Mais On voit qu'il y a du dragonité, du naturia, allié de la justice. Alors ça c'est vraiment cool. Barrière de glace ça nous montre un petit peu tout ce qu'il y a dedans les mythologiques, vallée de brume et cloches de feu, mais c'est grave cool Eh, hey, mais ça, il faut faire ça plus souvent, Konami Alors là, là, franchement, euh, là, c'est sympa. On, on se lira ça plus tard. On se lira ça plus tard, euh, après l'ouverture. Du coup, la première boîte. Donc, on a une carte promo dedans, et comme carte promo, on a le dragon armé, le dragon blindé, du coup, en secret. Euh, très belle carte, très belle carte, très belle carte. Je vais passer juste un coup vite fait sur la caméra. Normalement, je crois que je l'ai fait avant, mais... Légèrement plus propre et plus joli pour vous avant l'ouverture. Et donc en D nous avons, euh... ok, un D. Alors je sais pas c'est quoi, enfin ce que c'est comme, comme marque dessus, je sais pas. C'est quoi comme D Ok. Bon bon, c'est un D transparent. Voilà, les <rire> trucs bleus. Et du coup dedans il y a deux boosters, mais pas des petits boosters, c'est des boosters mastoc, hein, comme vous pouvez le voir. Des bons gros boosters des familles. Des bons gros boosters des familles. Allez, c'est parti, let's go! On commence, alors on commence avec un Néos, héros élémentaire. Un oh normal. Magicien de la cloche de feu. Un chevalier royal de la barrière de glace. Non, on va mettre ça comme ça. Voilà, chevalier royal de la barrière de glace. Un Herman, héros élémentaire. Un archimage de la barrière de glace. Un Kuribo, ça c'est normal, c'est normal. Salut, Lufou! Salut, bel homme! <rire> un oisillon de la vallée de brume. Un militum dragonité. Alors, on commence avec... Ouh, c'est la nouvelle rareté euh, que je trouve pas belle. Honnêtement, je la trouve pas belle. Rajin Mythologique. Euh, Barkion Naturia. On en a deux, du coup, dedans. Et le paladin des ténèbres. Le paladin des ténèbres qui est quand même classe. Même si, bon, cette rareté... J'aime vraiment pas cette rareté. Je sais pas comment elle s'appelle. Si quelqu'un sait dans le chat, n'hésitez pas, vous me dites comment elle s'appelle cette rareté. Je sais plus le nom. Et puis Nathrose Naturia. Tu vas le perturber, les fois. Euh, on va mettre de côté du coup les, les brillantes chelou. Je sais, je sais plus le nom. Je sais vraiment plus le nom comment ça s'appelle. Alors, un coup mythologique. Un tournesol Naturia. Un coup d'habit le mythologique. Un primus. <rire> primus pilus dragonité. moucha à Naturia. Punesse des bois Naturia. C'est grave cool. Franchement, c'est grave cool. Euh, c'est grave cool. Pour se faire un deck Naturia, il y, y a vraiment ce qu'il faut. Il y a Il y a vraiment la base des dragonités. Et ça, c'est plaisant. Alors, un tracker ailé de la justice pour le second booster, sentinelle de la cloche de feu, guerrier de blizzard, samouraï de la barrière de glace, oh, homme oh, oh, oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire. Il en faut plus. <rire> oiseau du tonnerre de la vallée de brume, princesse dansante de la barrière de glace, ah, démoniste de la barrière de glace, ok. J'aime vraiment pas cette rareté, je trouve pas ça ouf. Oh, l'agresseur nocturne, euh, si je dis pas de bêtises, c'est pour les monstres protecteurs du tombeau ça, non on dirait un monstre protecteur du tombeau. Flip, cible un monstre contre le port adversaire, détruisez la cible lorsque cette carte est envoyée depuis la main au cimetière. Cible un monstre flippe dans votre cimetière. Cette carte est sûre, envoyez la cible à la main. Mouais. Et derrière nous avons. Oh La barrière de glace, c'est le, le tigre, je sais plus son nom. C'est Devloren. Devloren. Non, j'aime pas la rareté. J'aime pas du tout la nouvelle rareté. Et derrière le duc Dragonité. Je la trouve pas belle du tout. Euh, je la trouve pas belle du tout, cette rareté. Euh... C'est les goûts, les couleurs. Hein, voilà. Après, moi, je suis pas fan. On a derrière un Dianora mythologique. Un Javelot, Dragunité, Ganachial mythologique. Falaise, Naturia. Papillon, Naturia. Euh... Margoulette, la fourmi, Naturia. Citrouille, Naturia. Voilà, quand même, eh, ça fait des sacrés boosters. Hein. A... C'est des boosters de combien il est écrit dessus De 18 cartes. Ça fait, voilà, euh... franchement, le petit dé. Donc, du coup, pour cette première box. Le duc, le petit tigre, l'agresseur nocturne, le démoniste, le paladin qui fait plaise quand même, euh, et du naturel. Mine de rien, ça. Mais bon, non, alors j'aime pas du tout être arté parce que je le trouve vraiment bizarre avec tous les petits points partout. Je préfère vraiment les secrets. Alors ce qu'on va d'autres comme secret. Si, right on peut pas voir ce qu'on ce qu va avoir dans le dé, etc. Comme le dé, on peut pas voir le, le dé qu'on va avoir à l'avance, ainsi que la carte. Donc c'est pas plus mal. Allez hop, une boîte de plus. Je sais pas combien une il faudrait pour le full 7. Par contre. Alors, cette fois-ci, on a le dé vert. On a le dé vert. Et en carte promo, nous avons, nous avons mystère et boule de gomme. Le dragon armé, empileur. Donc, parfois, on avait le dragon. On a l'empileur et le blindé. Donc, les deux boosters. Le petit dé, on a un dé vert. Il est joli. Je suis pas trop fan du vert. En plus, c'est du Naturia. Il est, il est vraiment classe. Le, le dé est classe. Hop Hop T'en as combien open euh, J'en ai 4, potentiellement 5, mais euh, on va voir après. On va voir après la petite surprise, après la petite subtilité. Euh, alors, Grunical, la cloche de feu, princesse dansant de la barrière de glace, patrouilleur ailé de la justice, défenseur de la barrière de glace, un Kuribo, un blizz défenseur de la barrière de glace, guerrier de feu, Neos à nouveau, héros élémentaire. Et alors, Grimro mythologique Arme Invincible, Aile de la Justice. Ah, un petit là comme ça, ça fait plaisir. Même si bon, je suis pas trop fan de cette rareté, donc euh, en soi, euh, je m'en fous un petit peu, mais voilà. Euh, Dragolio Naturia, euh, Galabas Mythologique, Coccinal Naturia, euh, Kushano Mythologique, euh, Mushafui, Naturia, Topi Mythologique, Transformine. Et voilà, un petit Transformine pour euh, le petit deck Kuribo. Là, Je vais pouvoir me faire un petit deck Naturia pour le fun, ça va être rigolo. Quand je vais reprendre les émissions en live Yu-Gi-Oh!, euh, petit deck Naturia, je pense qu'il qu va être là. Hérisson de la Néocloche de Feu. Euh, Rosée des Ténèbres de la Barrière de Glace. Euh, Traumaturge de Barrière de Glace. Arsenal Ultime, allié de la Justice. Euh, Rudra, Allié de la Justice. Pèlerin de la Barrière de Glace. Oisillon de la Vallée de la Brume. Qui est tombé. Annihilateur, Allié de la Justice. Larve de Brume. ouais. Je vais me le faire naturellement ah, Mais naturel, c'est sympa, c'est pour ça. Oh, le Livre de la Lune, comme ça. Alors là, par contre, autant le Livre de la Lune, je trouve que ça rend bien. Je pense que ça rend bien. Enfin, c'est les couleurs, mais euh, perso, je trouve que ça rend bien sur les cartes magiques. Les cartes magiques. Oui, les cartes magiques. Euh, pousse de bambou, Naturia. Et ensuite, Pierre Naturia. Qui en commune, du coup. libellule Naturia. En fait, c'est que du commune ou de rareté quoi. Fraise, Naturia. Scarabée, Naturia. Ananas, Naturia. Ambroise, Naturia. Liane, Naturia. <rire> Il y en a des monstres naturels là-dedans, la vache. Bon, on fera le recap à la fin de ce qu'on a eu avec les brillantes petits points. J'ai ça les brillantes petits points parce que je sais vraiment pas comment on va appeler ça. Euh, ah oui, alors ça risque de bouger parce que j'ai bougé le câble sans faire avec ce prêt. Allez, troisième pack qu'on s'ouvre. Les guimoutons, alors t'as chopé du lourd. Pour l'instant, euh, alors un truc qui devrait te plaire. Voilà, le petit paladin. Avec cette rareté là. D'ailleurs Yulimuto, tu connais la, le nom de cette rareté Parce que je t'avoue, même moi je la connais pas. Je sais plus le nom qu'elle a. Voilà, le petit paladin qui se plaise. Après le reste, pour l'instant, c'est du classico. Et le petit richou là aussi. Après, je sais pas ce qu'il cote. Donc... Euh... J'ai pas compris. Il a chopé... Il a chopé... Un dragon en Starlight. Ce fait. Quoi, un Starlight j'ai pas chopé de dragon en Starlight ou tu vois un dragon Starlight. Starlight, c'est des secrets. C'est des star... Attends, c'est des Starlight, ce machin-là C'est des... des Starlight En Starlight, j'ai ça. J'ai Trichoula. Mais c'est pas des Starlight. <rire> Duel Terminal, voilà. Duel Terminal, ça s'appelle comme ça. C'est très arti... Moi, j'appelle ça la artichou. <rire> Alors, un dé, et je crois que c'est le... Ouais, on a un doublon en dé. Ok, donc, euh... malheureusement. Mais non, c'est une blague, monsieur. <rire> J'allais dire, bah non, qu'est-ce qu'il raconte, lui On a un premier doublon en dé. Donc, euh, voilà, sur les 3 dés qu'on a, pour l'instant... C'est pas ouf. Et cette fois-ci, du coup, on a dragon armé blindé. Alors, je sais pas s'il y a une ou deux cartes... Il y a combien de cartes promo Parce que j'ai déjà un doublon euh, sur 3 ouverture. Je vous peux mon train en merde. Euh, J'espère qu'il y en a un autre, du coup. Alors, rosée ténèbres de la barrière de glace. Oiseau du tonnerre de la vallée de la brume. Euh, Exécuteur de la vallée de brume. Rudra, allié de la justice. Oh, dragon sombre en métallico, yeux rouges. Euh, ok, encore un allié de la justice. Ah, lui, la justice et cloche de feu m'intéresse pas des masses. On a de poussière. Oh, la polymérisation qui tombe comme ça. Avec l'artwork. Et ça, c'est cool. Ça, ça, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Là, je dis oui. Et derrière, nous avons à nouveau donc le premier doublon euh, barrière de glace, le tigre. Et ensuite, Apex. Pas le jeu vidéo, bien sûr. Avière de la vallée de brume. Mais la petite poly qui fait plaisir. J'en ai reçu aujourd'hui, d'ailleurs. Oh, tu vas les ouvrir en live aussi ou pas, Yugi? Petit croc l'Araignée Naturia, Pierre Naturia, on va encore avoir plein de Naturia, Papillon Naturia, <rire> Gap Naturia, je vous jure on va pouvoir faire le deck Naturia. Topi Mythologique, Citrouille Naturia et 4 euh, sites, le Mythologique. Yes, demain ou samedi. Ok, j'avoue la poli version originale, je fais plaisir. Ouais, la, la, la poli, franchement, elle fait son petit effet. La polie fait son petit effet... Alors, garde secret de barrière de glace, encore un Kuribo, donc on a déjà le playset de Kuribo. Grand prêtre de barrière de glace, Sentinelle de cloche de feu. Alors, à nouveau, donc, homme oiseau à l'école lumineux héros élémentaire, samouraï de barrière de glace, buster blader, coucou trape, et ensuite, du coup, nous avons 4 sites, le mythologique, et, et, et, et, et, Le magicien sombre qui tombe Voilà, c'est ce que je voulais. Il suffit qu'il y a, si derrière, il y a le dragon blanc et bleu. je ne crois pas, mais ce serait... C'est le dragon noir aux yeux rouges Mais oui Mais oui, messieurs, dames Alors, attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. de, de, de suite, c'est pas possible. Si derrière, le dragon noir aux yeux bleus, ce serait ouf, mais je crois pas. Non, c'est une magie. Et alors, on a encore un livre de la lune, ok. Ouais, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. <rire> Moucher fruit Naturia, Urustos Mythologique, Foles Naturia, euh, Dianera Mythologique, Solkis Mythologique, Maréchal de Guerre ali de la Justice... Bien à chien, le mythologique. Ok, donc pour ce pack-là, c'est terminé. Bordel, j'ai eu le même booster que toi tout à l'heure. Sérieux, t'as eu le foot aussi <rire> Magicien sombre Et euh, derrière, le dragon noir aux yeux rouges, ça fait plaise. Euh, après, euh... voilà, je je suis pas très très fan de cette rareté, je vous l'avoue. Il nous reste encore un pack, enfin, deux packs théoriquement à ouvrir, mais... Si j'arrive à choper le dragon blanc aux yeux bleus dans ce pack-là, je fais un petit concours Twitter, je pense. Enfin, un petit concours sur Twitter. Pour faire gagner un pack. Que je suis altruiste. Parce que je suis gentil. Parce que surtout la boutique me l'a offert. Donc euh, je veux régaler un peu ma commu. Alors c'est quoi un carte promo qu'on a cette fois C'est... Ah non donc ok il y en a plusieurs. Répétiteur des profondeurs. Alors est-ce que... Est-ce que toutes les secrets qu'il y a dedans qui sont offertes. Elles sont répertoriées dans l'entier. Ah ça franchement c'est grave cool là. Je suis content qu'on ait une que tout comme... Bon c'est un moi tout ça. tout <rire> comme ça. Est-ce qu'ils l'ont écrit quelque part Non, non, ils l'ont pas écrit quelque part, c'est dommage. C'est bien qu'ils nous disent euh... Donc à chaque fois, soit à nous de faire les recherches tout le temps, tout ça. Alors euh... ben voilà. C'est que <rire> ça s'agit qui nous a fait ouvrir ces packs aussi. Pas moi, moi honnêtement, ce pack m'intéressait pas des masses. C'est euh, parce qu'à boutique, m'a envoyé, mais les boîtes sont plus solides aussi. Ah, carrément, par contre, la... le côté packaging des boîtes, il est franchement euh, classe de ouf. Alors, alors, guerrier de la vallée de Br Brume... Chromaturge de barrière de glace, Grand prêtre de barrière de glace, euh, Général de barrière de glace. Ah, Damarpie. Alors, je crois qu'il y a Damarpie 1, 2, 3 dans le pack, si je ne dis pas de bêtises. Hérisson de la néocloche de feu. Le néos, héros élémentaire. Encore. Donc, pareil, je crois qu'on en a 3 maintenant. Papillon, Naturia. Alors, armure invincible, allié de la justice. On s'en fout. Un autre trichoula. Donc, ça nous fait deux trichoulas. Et, et, et. Absorption de compétences. Ça, ça fait plaisir. L'absorption de compétences, il fait plaisir. Et derrière, donc, le Crus mythologique. Euh, veille mythologique, Falaise, Naturia, Éclat du Berserker qu'on n'avait pas encore eu euh, du coup, euh, qui est tombé, Maréchal de Guerre, de la Justice, tournesol, Naturia, et pour terminer la pierre, Naturia. Et la plus chère de la boîte. Alors, euh, j'ai regardé les prix, la plus chère, honnêtement, quand un truc coûte 10-15 balles, j'appelle pas ça cher. <rire> c est, c est... Voilà, après, j'ai regardé ça la semaine dernière, peut-être que les prix ont bougé, hein. je sais pas, mais euh, je pense pas qu'elle qu va coûter beaucoup plus. Et donc, dernier booster. Mais ça reste la plus chère. Oui, ça reste. <rire> comme dit Yugi Muto, ça reste la plus chère. Le Kuribo, il est qu'on avait. qui était pas encore tombé. Le roi du tonnerre de la vallée de brume. Tornade de poussière. Chevalier royal de la barrière de glace. Stratège de la barrière de glace. Troupe de choc de barrière de glace. Rose des ténèbres de la barrière de glace. C'est con cool parce qu'en plus, il y a les decks de structure de barrière de glace qui sont sortis. Donc, euh... alors, cloche de feu, Grunica. Comme ça. Ensuite, c'est une magie. C'est encore un livre de la lune. Je crois que c'est notre quatrième, ou troisième. Et derrière, c'est un monstre à effet. Et c'est la pousse de bambou de Naturia qu'on avait déjà eu. Donc voilà. Et suivi de Grimro Mythologique. Bon. C'est des doublons. Mais c'est pas grave. On a quand même eu les deux, les deux qui étaient intéressants. Chevalier Dragonité, Gaïa Derk. D'ailleurs, on a aussi eu un doublon en D. Alors je pensais que dans une case, il y aurait vraiment tous les dés qu'il faut. Mais en fait, pas du tout. Euh, Corséka Dragonité, Dif Mythologique, Mante Naturia, Chêne Blanc Naturia. De... Pacrète le Scarabée Naturia et Brandy Stock Dragonité. Voilà. Donc, on a fait le tour. Alors, on va regarder, du coup, dans les petites cartes promo qu'on a eues. Bah, pas grand-chose, hein, malheureusement. On a eu deux dragons armés euh, le dragon blindé, euh, un euh, dragon armé empileur et euh, un répétiteur des profondeurs. Alors, je crois que le répétiteur est pas mal dans ce profondeur. En plus, il est synchro-synchroniseur. Il est pas mal. Et dans les. Je sais plus comment ça s'appelle, je vais remonter vite fait le chat parce que Yugi me euh, l'a dit tout à l'heure. Euh... Duel Terminal, voilà, le duel Terminal en rareté. Peur que Barricot est naturel... héréditant naturel. Je ne sais pas du tout, je, je me suis vraiment pas enseigné là-dessus. Alors, Grimro. La pousse de bambou, un livre de la lune, une cloche de feu, un trichoula, on va avoir plein d'autres. L'armure invincible, donc Ali de la Justice. L'absorption la, de compétences qui fait plaisir. Le livre de la lune. Le dragon noir aux yeux rouges qui fait plaisir. Ainsi que le magicien sombre qui fait plaisir. Apex, Aveerdog, de, de la vallée de Brume. Euh, le tigre, qu'on a eu je crois deux fois. Polymérisation, qui est vraiment très très belle, il hein, faut être honnête. En, la polie comme ça, en, elle est vraiment. Le tirage est propre. J'avoue que le, mon tirage est propre. C'est pour ça que je vais, faire, je vais vraiment offrir sur Twitter. La prochaine boîte, je vais faire le concours ce soir ou demain. Mais ce soir, je pense. Le paladin. Le paladin aussi qui fait. Il est classe quoi. Le paladin, c'est le paladin de Ténèbres. Il est trop beau. Pousse de bambou Naturia. Un livre de la lune. Larve de brume. Un trichoula. Euh, arme invincible. Allié de la justice. mythologie, À Du dragonité. On a eu du dragonité. Mine de vrai, Un petit peu. Pas beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de dragonité. Euh, barrière de glace. Le tigre. Agresseur nocturne. Euh, démoniste de la barrière de glace. Le bac. Bah, bah si, il est là. Barquion, en Naturia, il est là Barquion, je l'ai eu dès le premier booster, il est arrivé dès le premier booster Barquion. Et Radjinn Mythologique. Voilà pour cette ouverture. Bon là je fais la fin pour Youtube, parce que je vais faire un montage après derrière. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt, et n'hésitez pas du coup à nous suivre en plein live, parce que tout le monde est là, c'est rigolo d'ouvrir en live, pour voir les ouvertures. Bisous à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.